Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se flétri si bas, Jésus ne change pas. 40, Psaume chapitre 40. Psaume chapitre 40, nous lisons la parole du Seigneur. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction. « Du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu, beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'éternel, heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs, tu as multiplié éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire, alors je dis, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, éternel, tu le sais. Je ne tiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Amen. Car nul n'est comme toi. Seigneur Je veux te louer Et t'exalter Je veux te louer Et t'adorer Seigneur Sois glorifié Seigneur Sois glorifié Par ton sang précieux, tu m'as racheté, par tes neurs tu m'as guéri, et par ta main puissante, tu m'as sauvé, je te loue pour ton sang. vraiment exalté notre Seigneur. Tu es Dieu et tu es Roi. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Oh Père, pour que nous puissions être délivrés de l'esclavage où nous étions, Seigneur. Oh Seigneur, bénémoine ben pas de Mission, tu as prié le prix le plus fort, mon sauveur pour ma soeur et pour mon frère et pour moi-même, pour chacun de nous, mon bénémoine ben Père Saint-Dieu. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu as enduré beaucoup de choses, mon bénémoine ben Père Saint-Dieu. Comme un agneau muet, pas, tombe, pas tu puissant devant ce qu'il est tombé. mon bien-aimé, pas tu puissant. Tu n'as pas ouvert la bouche, mon bien-aimé, Père saint Dieu. Que ton nom soit béni pour les sacrifices que tu as vraiment accompli à Golgotha, mon bien-aimé, Père saint Dieu. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, mon bien-aimé, Père saint Dieu. Nous ne pouvons pas avoir un autre Dieu que toi. Tu demeures le seul Dieu que nous aimerons toujours, mon bien-aimé Seigneur. Car nous pouvons contempler ta face, mon béni, père voir ce que tu as fait, ce que toi tu as enduré, mon béné-père, Dieu. Pour que aujourd'hui nous soyons là où nous sommes, mon béné-père, dieu -Saint. Oh, que ton nom soit béni. Jésus-Christ, mon roi, que tu sois exalté, mon béné-père, Dieu. Que tu sois aimé de tout le cœur, mon mon père dieu -Saint. Tu es notre salut. C'est la vérité, Seigneur Jésus. Tu es vraiment notre tout, mon béné-père, Dieu. Notre secours, notre soutien. C'est lui qui nous a vraiment aimés, c'est toi mon Père oh Dieu, celui qui a pensé vraiment en nous. C'est toi mon béni, mon Père. Nous t'exalterons toujours notre vie, Père au oh Dieu, et nous chanterons les chants des Sion pour ta gloire à toi. Pour les merveilles que tu as accomplies, mon Père tu Pour les filles des hommes comme nous, mon bébé Seigneur, oh nous étions abandonnés, mon Père du Nous étions laissés de côté, mon bébé Père au oh Dieu. Oh que ton nom soit exalté à toujours, mon roi. Oh nous chanterons ce nom avec amour, mon bébé Père sans Dieu. C'est vrai, Père au oh Dieu. I'm the one that landed on your mind, pour exprimer la reconnaissance que nous avons à ton endroit pour ce que tu as fait, Seigneur. Oh Dieu, aucun homme ne pouvait le faire, aucun être ne pouvait le faire. Si ce n'est que Dieu lui-même, mon bien père, de Oh Dieu, vraiment amour. Louange et honneur à toi, mon bien-aimé père, Saint. Envers qui doit-on pour en aller, mon bien Père père, Dieu? Tous vous ont rejeté, mon oh bien père, Dieu. Personne ne voulait de nous, mon oh bien père, Dieu. Personne ne voulait de nous, mon bien père, Dieu. Mais toi, Dieu es venu, mon oh bien-aimé père, Dieu. Nous cherchons là où nous avons. Été réjeté, Père. Dans les rébus, mon bénévole Père, au oh Dieu. Tu as fait une œuvre grandiose, mon roi. Seigneur, j'ai t'aime de tout mon cœur, mon roi. Que ton nom soit exalté, mon bénévole Père, oh Dieu. Que tu sois aimé vraiment de tout le cœur. Alléluia! Tu es vraiment Dieu. Ton nom est tellement grand, mon bien-aimé, pas du Il est vraiment précieux pour nous, nous, le passer au oh, Dieu. Nous en connaissons la valeur, mon oh, Jésus qui se roi. Tu as traversé, mon bien-aimé, pas du Bissom, Dieu. Tu as été là, mon pas du sang. Tu as été flagellé. Tu as été même giflé, mon bien-aimé, pas du Bissom. Tu as porté le courant de pile, mon bien Mais tu n'as pas parlé, Seigneur. Tu n'as pas réagi, mon bénévole, pas du Tu n'as pas fait de menaces, mon roi. Oh, Jésus, tu es particulier. Jésus, tu es spécial, mon roi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, mon roi. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour mon frère. Tu es mort pour ma soeur. Tu es mort pour nos enfants. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi, Père. Il ne pourra jamais te avoir des dieux. Tu as raison. Tu as raison quand tu as dit, Seigneur. Avant toi, on n'a pas été formé des dieux. Et après toi, il n'y aura jamais de Dieu, Père. Alléluia. Je t'aime, mon roi. Tu es vraiment spécial, mon Seigneur Jésus. Mon âme, t'es loue, mon sauveur. Oh, Jésus. L'homme ne peut pas comprendre ce que tu es, ce que tu as fait, mon sauveur béni. Oh, nos cœurs sont tournés vers toi. Nous te remercions de tout notre cœur, mon bénéfice Père saint Dieu. Nous chanterons les chants des cieux pour ta gloire. Tu es venu pour libérer les captifs, mon bénéfice Seigneur. Tu l'as dit, mon bénéfice Père au oh Dieu. Oh mon bénévole Père, tu ne te pas des diminutions que fume. Tu es un roi, mon bénévole Père, pas Tu laisses les catamolis le de briller la bouche. C'est une qui est tombée, mon mes Père. Jésus, mon roi, tu es particulier. Tu es vraiment spécial, mon Seigneur. Oh, que tu sois aimé de tout le cœur. Que tu sois adoré, mon bénévole Père, mon Dieu. Tu es le seul qui doit être vraiment adoré, respecté, mon bénévole Père, pas Nos cœurs se tournent vers toi. Nos âmes se tournent vers toi. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimerons, Seigneur. Nous chanterons les chants des filles. Inspire-nous, bénévole Père, Saint-Dieu. Et nous te chanterons des louanges, mon bénévole Père. Nous t'adorerons, mon béni Père toute notre vie, Seigneur, en reconnaissance à l'œuvre de Paul monde reconnaissance à ce que tu as accepté dans du repère. Reconnaissance à ce que ton corps a eu à pouvoir subir, mon bénémoine, Père Tu n'as pas parlé, Seigneur. Tu n'as pas réagi, mon bénévole Père Tu n'as pas répondu, mon bénémoine. Tu es un roi. Tu l'es, Seigneur. Ta Seigneur se voit, mon Père Béni soit ton Seigneur. Nous te remercions, mon nous sommes vraiment à toi, mon bénévole Père oh Dieu. Oh Dieu, comme un troupeau que ta main puissante conduit. Et Nous te sommes soumis et nous te serons soumis, mon bénévole Père oh Dieu. Et nous marcherons avec toi. Tu l'as fait, Seigneur. Oh, tu l'as fait, mon bénévole Père, Seigneur oh Dieu. Tu l'as fait, mon bénévole Seigneur et Sauveur. Quand on a regardé à gauche et à droite, lorsqu'on a cherché, mon bénévole Père oh Dieu, il n'y avait aucun qui pouvait être capable. Et qui pouvait accepter de pouvoir le faire, mon Seigneur. Alléluia. Tu es le seul, mon Seigneur, Père Dieu. Tu as foulé au pré-soir La colère de Dieu est tombée sous toi, mon bénémoine, Père Dieu. Tu as accepté cette colère, mon roi. Oh, que ton nom soit élevé, Seigneur. Que tes anges te louent, mon bénémoine, Seigneur. Que tes anges t'adorent, mon sauveur, béni, Père Dieu. Qu'ils élèvent ton nom, mon bénémoine, Père Dieu. Parce que tu es digne. Et tu le mérites aussi, mon bénémoine, Seigneur, et sauveur. Oh Alléluia. La gloire te revient. L'honneur te revient. Ce sont les mots qui nous manquent, mon Père Saint. Pour te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, c'est la crainte dans notre cœur. C'est vrai, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, c'est le respect total à ton endroit, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Oh, tu mérites ce respect total, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Tu mérites la crainte, mon bien-aimé Dieu la sainte crainte, mon bien-aimé Dieu Le respect véritable, mon Jésus, mon roi. Oh, nous t'aimons vraiment, Seigneur. Tu as fait une œuvre grandiose pour moi. Tu l'as fait, mon Seigneur Jésus. Que tu sois béni, que tu sois adoré, Père Saint Dieu. De tout le cœur, de béni, mon Père Dieu. Nous voulons t'exalter encore. Mon âme chantera ta gloire, mon mon Père. Pour te bien fait, Merci encore, Jésus. Oh Dieu, le mot nous manque, mon père Le mot nous manque, mon père. Que tu sois exalté et adoré. Ce que tu as fait, aucun ne pouvait le faire, mon Seigneur, Jésus. Et comment tu as marché, aucun ne pouvait le faire, mon père. Et ce que tu as enduré, tu t'es laissé flageller, tu t'es laissé tirer la barbe, tu t'es laissé, Père son Dieu, en oh, Père, du ta créature à toi, ce que tu as créé, tu t'es laissé approcher, je te remercie, mon et mon Père saint Dieu, je te loue, comment ne pourrons-nous pas te servir encore avec dévouement, Père Dieu, avec crainte, avec respect, avec tremblement, Père, tu Dieu, avec une soumission totale. Loué soit l'éternel, notre Seigneur, Jésus-Christ, le roi. Il y avait de l'Ancien Testament, notre Jésus-Christ, nouveau. Je t'aime, mon Jésus, et je te remercie d'avoir ouvert nos yeux, de nous avoir donné la révélation de ta parole, pour que nous puissions vraiment te connaître dans la prédile de ton nom, mon béni, mon Père, c'est mon Dieu, et que nous puissions te servir et vraiment marcher avec toi, Dieu roi. Domine et règne aussi, mon sauveur, dans le cœur de tout ton peuple, mon sauveur. Merci. C'est encore un jour, un jour de grâce que tu me l'as vraiment donné, Père, c'est aujourd'hui. Merci. Et a point ouvert la pêche, mon Dieu. Oh, c'est comme la nuit, avant ce qu'il est tombé, mon Dieu, le personne. Je te remercie. Je te loue, mon Seigneur, avec toi. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Dans la consolation... Nul ne pourra être semblable à toi, Jésus le roi. Tu as fait de nous un peuple, un royaume de sacrificateurs. Tu as enduré. Arrête de nous à pouvoir te louer dans, dans la profondeur de notre cœur, mon béni, notre patrie. Dans la traite de ton nom, à, à ta juste valeur, je t'en supplie. Oh, avec nos enfants, avec nos frères, nos petits-enfants. Ah, nous voulons les apprendre, Père Saint, à pouvoir marcher avec toi, à te craindre, mon béni, mon Père Saint Dieu, à t'adorer. Oui, tu mérites beaucoup, Père Saint Dieu. Tu mérites beaucoup, mon de notre Père Saint Dieu. Nos filles ne sont même pas suffisantes. Ah, tu mérites d'être aimé, chanté pendant des années. Mon sauveur, merci. Louange et honneur à toi. Merci pour tout, Père. Soutiens-nous encore aujourd'hui. Nous te voulons davantage, mon Dieu. Aide-nous, Père. Notre intérieur et... Et ce que nous sommes, nous avons vraiment besoin. Pardonne-nous, Père, et soutiens-nous, mon Sauveur. Merci pour tous les soins que tu ne cesses de pouvoir aimer, nous, nous prodiguer à chacun de nos Dieu. Tu te soucis et tu prends soin dans tous les domaines de notre vie. Notre cœur t'appartient, et, et ce que nous sommes t'appartient, bienvenue, notre vie t'appartient, parce que... Chaque jour, la souffle de vie que nous avons, Père, c'est pour te servir encore davantage, pour te louer. Nous voulons, nous acceptons, moi j'accepte pas d'être un esclave au sommet pas dieu les Prisonnier de toi pour pouvoir te servir comme tu le veux, Seigneur. Comme tu le veux, mon béni, Père Saint-Dieu. Béni soit, soit ton Seigneur. nom. Louange et honneur à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Qu'il soit vraiment glorifié pour son amour et sa bonté. Vous pouvez vous asseoir. Il est digne d'être adoré, digne vraiment d'être glorifié. Nous devons avoir vraiment de très, très bonnes dispositions à l'endroit du Seigneur, notre Dieu. Il mérite donc le respect pour ce qui est laid et pour ce qu'il a fait pour nous, et pour aussi également ce qu'il continue de pouvoir faire pour nous jusqu'à ce jour. Il ne s'est point lassé, malgré euh, ce quoi, par quoi il est donc passé, et même lorsqu'il a été crucifié, il a été mis donc en sévelie, le troisième jour, il est sorti et il a continué toujours son œuvre. Nous regardons combien le Seigneur, notre Dieu, il a mis son amour au comble, effectivement. Et comme la Bible le dit, dans les Saintes Écritures, nous montrons d'abord comment il a eu à pouvoir vivre et marcher aussi, également. Et comment aussi il a été donc aussi saisi et amené devant le Sanédrin, de quelle manière les hommes ont cherché à pouvoir le malmener, même à pouvoir trouver un sujet d'accusation. Ils ont été même cherchés à pouvoir voir même dans ce qu'il a prêché. Nous souvenons que avant qu'il puisse être amené devant le Sanhedrin euh, il était donc en train de pouvoir prêcher et voilà qu'on a envoyé donc des gardes pour euh, aller donc les saisir pour l'amener donc devant ceux-là qui voulaient effectivement qu'ils soit donc privés de liberté, qu'ils soient mis entre leurs mains et les gardes sont donc arrivés et ils ont trouvé en train de pouvoir faire ces dons pour lesquels il a été donc envoyé, prêcher la parole et annoncer donc la bonne nouvelle c'est ainsi qu'en le trouvant là, vous savez ils ont été donc saisis en eux-mêmes lorsque ils pouvaient entendre cet homme et là qu'on appelle Jésus euh, prêcher euh, la parole vous savez et même lorsque ces hommes-là avaient donc saisi cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, ils sont venus avec des pensées tout à fait déjà déterminées en eux-mêmes, aussi convaincus de ce qu'ils avaient comme connaissance. Ils étaient sûrs qu'ils connaissaient vraiment beaucoup mieux et plus encore que lui, donc, il, il devait venir pour pouvoir lui apprendre. C'est pour ça qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils allaient faire. Ils ont donc venu avec des pierres pour pouvoir accomplir ce que ils, ils étaient déjà convaincus en Inde Et ils lui ont certainement dit à ah, Moïse nous a dit. Donc, ils en étaient vraiment Convaincu. Et vous remarquerez très bien que lorsqu'il parlait, effectivement, tous, il ne les interrompait pas, il les laissait parler. Et, et, et, il n'a rien, absolument pas dit quelque chose. Et là, euh, et voilà que c'est eux qui lui posent la question de savoir. Moïse nous a dit Nous avons donc aussi démontré notre connaissance et notre assurance dans ce que nous savons, et pour aussi te montrer que tu ne connais pas plus que nous. Et Moïse nous a dit que lorsqu'on trouve de telles personnes, effectivement, eh bien, euh, 100%, il n'y a même pas de pardon, ni excuses, effectivement, il faut qu'on ait lapide. Donc, il doit mourir, en fait. Vous l'avez déjà entendu, ici, c'est vrai. Et puis, après avoir Dit ce qu'ils avaient dit, à dire effectivement, et lui montrer aussi l'assurance, la certitude qu'il avait et qu'il disait que Moïse était leur appui, en fait. Ce que Moïse disait était la chose sur laquelle ils étaient donc assis. Et alors, euh, il lui pose la question Mais toi, qu'est-ce que tu dis Je voulais déjà dit ici, peut-être que vous ne. N'écoutez pas bien, que vous ne suivez pas très bien, mais je prie tout temps pour vous, que le Seigneur vous aide, hein, pour que vous puissiez avoir vraiment les oreilles attentives, et surtout que vous écoutiez de la bonne manière, dans un état spirituel. Pas avec un cœur fermé pour dire que nous connaissons peut-être ceci, cela, mais avec un cœur vraiment ouvert pour que le Seigneur, notre Dieu le cœur et vous parle afin que vous puissiez être en communion avec Dieu. Regardez, ils ont posé la question, toi qu dis tu Parce que euh, la femme en question, comme nous disions la femme plagante, euh, mise en fragant des litères, et bibliquement, dans tout ce qui était écrit, et c'était la vérité, vous l'avez déjà entendu il était vraiment 100% condamnable moi je me suis souvent posé aussi la question quand je reviens à cela, je regarde j'ai dit Seigneur mon Dieu c'était impossible Amen. quoi qu'on puisse penser tous, c'était impossible que cette femme là se relève de cet endroit là vivante Non, vraiment, c'est quand même extraordinaire. Que Dieu nous donne les yeux et le cœur pour voir l'importance de ce Jésus de Nazareth. Ce n'est pas une formule que je vous dis. Que vos oreilles sont habituées à pouvoir entendre cela. Le jour où vous comprendrez, frère, je vous dis la vérité, vous pleurez. J'étais dans mon bureau, frère. C'est extraordinaire. J'ai dit « Dieu tout-puissant ». Dans mon bureau, là-bas. J'ai toujours lu cette écriture, j'ai toujours lu, j'ai lu effectivement les scènes d'écriture, j'ai lu cela. Mais aujourd'hui, j'étais assis là, dans mon bureau. Ça, j'ai dit « Si Dieu peut nous accorder la grâce, que nos cœurs soient vraiment ouverts, frère, Dieu peut faire beaucoup de grandes choses. » Les problèmes, c'est nous-mêmes. Les problèmes, c'est que les habitudes sont installées. L'incrédulité est là. Et vous avez difficile, même quand on vous parle, pour que vous soyez convaincus par les Saintes Écritures. La douleur du cœur, c'est que. Je ne sais pas, mais avec tout ce que le Seigneur fait, ou les prières que nous adressons à Dieu pour vous, vous devez déjà être guéri. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire, je vais vous montrer cela. Je vais vous dire une chose. Quand on prie pour vous, que la présence du Seigneur descend, vous n'avez pas besoin de Monsieur pour que je prie encore pour vous. Amen, Amen. Puisque déjà quand nous sommes tous là, je crois que vous l'avez entendu, la prière. Moi j'ai entendu. Il est venu ici et dit, mais Seigneur, tu nous as guéris. Les aveugles sont Il priait comme ça. Mais alors, le Seigneur l'a fait. Vous n'avez pas besoin de monsieur pour que je puisse prier encore pour vous. Puisque déjà ici, ce dont vous aviez besoin. Il vous l'a accordé. Il est descendu. C'est quand même lui qui nous guérit. Alors, tu te lèves. Nous l'avons dit ici. Peu importe que je sens, que j'ai encore. je m'occupe déjà les fait que j'étais là. Je sais qu'il m'a touché. Pour moi. Vous l'avez entendu, non Ajouter le « mais ». C'est ça le problème. C'est que quand tu as ajouté le « mais », alors ce mois là c'est mal qui était sorti, il revient. Le problème, c'est le, le doute. Les doutes et, et, et, et l'incrédulité qu'on a en soi. Parce que je ne sais pas très bien, frères et sœurs, comment vous voyez Dieu et comment vous voyez l'action de Dieu. Et pourtant, la Bible est si claire. Elle nous dit le Seigneur lui m'a dit que les justes, ils ne vivra toujours pas. Mais vous le répétez tous les jours. Vous le répétez tous les jours. Il vient, il vous guérit, il agit. Vous, sent, vous avez senti quand même. Amen. Il est venu. Alors quand vous l'avez reçu, eh bien, partez avec. Amen. Même si, ah, j'ai dormi, c'est ça, ça, ça, toujours, je sens, je me non, tu n'as Tu dis, mais moi, je ne sens plus rien. Frères et sœurs, les diables ne pas plus grands que votre foi. Amen. cette foi que Dieu t'a donnée, c'est une arme Amen. on te dit bien résister à Satan d'une foi ferme et il fuira il ne va pas rester Amen. tu dois utiliser la foi parce que je pose la question aujourd'hui tu attends l'enlèvement mais est-ce que vraiment avec cette foi là que tu crois tu vas être enlevé si déjà pour la guérison qu'il te donne tu ne sais pas la voir et c'est pour monter là-haut l'enlèvement que tu vas quand même parvenir pour y aller pour savoir, pour être sûr aussi que tu vas aller dans l'enlèvement il faut déjà que tu reçoives ta guérison parce que si, si tu n'as même pas la foi pour être guéri, comment tu aurais la foi pour monter c'est ça, parce qu'il il faut aussi avoir la foi pour être sauvé C'est ça Crois que vraiment, et mais si euh, ta foi jusqu'à jusqu'aujourd'hui, et vous ne remarquez pas très bien que chaque fois que vous venez, nous venons tous, le Seigneur est tellement si bon qu'il nous parle pour augmenter notre foi. Seigneur augmente notre foi, augmente, mais il est fait. Amen. La Bible nous fait savoir que Dieu fait toutes choses par quoi Par sa parole. C'est par cette parole, effectivement, qu'il vous dit, voilà ce que vous êtes, voilà ce dont vous avez la capacité. Il dit, mais toi, tu dois savoir que tu es... As... Mais c'est ça. Donc, ta foi à toi puisse augmenter, que quand même tu es chez toi à la maison, tu as l'assurance qu'effectivement, que je ne suis pas seul. Que le Seigneur, notre Dieu, est avec moi. Amen. <rire> C'est pour ça que nous l'avons aussi entendu. Et pourquoi tu tremblerais de mesures que celle-là prendrait si, si, non. Parce que moi, j'essaie une chose que peu importe les mesures qu'on peut prendre, le Seigneur, notre Dieu, regardera. Amen. Il amen. Amen. nous le dit nous ne sommes pas comme les autres. Je ne sais pas comment voulez-vous que Dieu vous parle. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes donc différents. Nous sommes un peuple différent un peuple mis à part pour la gloire de notre Dieu. Donc, disons que quand ces hommes-là se sont donc approchés de lui, qu'ils lui ont posé donc la question, Alors, maintenant, donc cette femme qui était donc là, qu'on connaît bien, effectivement, la femme en question, il n'y avait pas de voie de sortie. Il était condamné. Et l'Écriture aussi l'a condamné. Alors, si déjà l'Écriture le condamne, qui peut te défaire de la condamnation de l'écriture. Ne prenez pas la légère, parce qu'en essayant, vous êtes là comme si, frères et sœurs, je vous l'ai dit, c'est la vérité, vous le regretterez amèrement un jour. Parce que aussi longtemps que vous ne réalisez pas ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire pour vous, la grâce qu'il vous a accordée, un jour, vous allez le regretter. Mais ça sera déjà... Mais avant qu'il soit trop tard, il nous accorde donc la grâce de pouvoir réaliser. La femme et les hommes qui étaient venus avec elle, ils étaient, je crois qu'ils étaient 100% convaincus que eux, les hommes, ils étaient dans leur droit. Et la femme aussi, ils savaient très bien qu'elle était donc condamnable. Vers qui pouvait-elle aller plaider? Parce que c'est bien l'écriture qui démontre qu'effectivement la sentence est comme cela. Donc la pierre jetée sur la personne. Ah oui, c'est ça. Vous savez, souvent. Nous ne nous mettons pas à pouvoir juste simplement penser ce que Dieu est capable de faire pour nous. Je veux que vous puissiez comprendre. L'exemple que je vous ai donné montrait que c'était impossible, même l'écriture, il n'y a personne. Et il n'y en avait personne qui va pouvoir défaire cette femme-là, de cet état-là. La seule sentence qui en était là... Vous sais que vous suivez Cette sentence en tête était la mort, et cette mort, dans cette condition, était aussi une séparation d'avec Dieu. Donc cette femme-là, elle n'avait plus aucune possibilité, même de l'autre côté, pour avoir effectivement à la face de Dieu, c'est vous obtenir encore un pardon. pardon. C'était terminé. Donc elle mourait là, c'était fini séparation totale avec Dieu, donc, pourrait jamais donc partir, donc, c'est-à-dire que sa destination, c'était donc. Oh, oui, oui, une condamnation pour toujours, donc, elle mourrait, il n'y avait plus de pardon, c'était l'enfer qui l'attendait. Avez-vous déjà pensé à ça Oui, oui. Mourir dans cette condition-là, condamnable effectivement par les saintes écritures, c'était l'enfer. Qui pouvait intercéder, parce que c'était. Oui. Qui pouvait intercéder pour elle. Donc, elle mourrait parmi les hommes, et aussi devant Dieu, elle n'existait plus. C'est-à-dire que donc de direction directement en enfer. Et Satan était content. Il dit J'ai un candidat qui, directement, il vient chez moi, lié et complètement. Et puis finalement, je me, il ne pourrait même pas bénéficier d'autre chose que simplement la souffrance. Et puis pff, après. Dieu fera disparaître, effectivement, cela. Mais sur la terre, à ce moment-là, elle arrive à cet endroit-là. Et pourtant, cet homme qu'on regardait, c'est Jésus était méprisable. Je me pose même la question, à un moment moment, j'ai dit, toi et moi, par exemple, si nous étions à cette époque-là, pourrions-nous vraiment avoir la considération de cet homme-là si Jésus-là, vraiment, aller être une personne à laquelle on a donner de l'importance. Et Dieu te bénisse, ma soeur. Parce que votre réaction d'aujourd'hui, pendant que vous vivez ici, serait, serait la même si vous étiez de l'autre côté aussi. Parce que si aujourd'hui vous l'aimez vraiment de tout votre cœur jusqu'à pouvoir pleurer pour lui, alors si vous étiez à cette époque-là, vous l'aurez aimé aussi de tout votre cœur. Et que vous pleuriez même pour lui aussi. Mais si aujourd'hui votre cœur est aussi insensible, vous n'êtes que dans, dans la joie heureux quand la musique passe. Vous comprenez Oui, la musique vous élève, la musique, la joie de pouvoir chanter, mais est-ce que vraiment vous souffrez c'est jésus que vous restez à la maison vous savez frères et sœurs vous pleurez pour votre difficulté vous pleurez pour le problème que vous avez vous pleurez pour vos enfants vous pleurez pour votre mariage vous pleurez mais jamais vous pleurez pour jésus lui-même qui vous pouvez vous asseoir comme ça vous commencez à penser à lui et vous pleurez non. Regardez-vous, regardez-vous, c'est vrai frère. Vous pensez vraiment à lui, à ce qu'il est... Hein? Vous vous asseyez comme ça, vous, vous, vous, vous sentez, vous ne pouvez pas vous retenir, vous commencez à pleurer. Mais vous pleurez pour qui Pas parce que vous avez perdu l'argent, pas parce que vos enfants sont malades, pas parce que non, vous... vous pleurez pour... C'est Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez, vous êtes tellement si réoccupés, tellement que vous oubliez, Jésus nous t'aime, mais vous ne l'aimez pas parce que vous ne pensez pas à lui. Parce que si vous pensiez vraiment à lui, ça serait autre chose. Ah oui, frère. On vous verrait tout le temps ici, vous battez votre poitrine et dit Seigneur, non, non, non, je ne suis pas digne parce que ce que tu as fait pour moi, parce que vous pensez, vous voyez, vous ne voyez pas tellement très bien. Je vais juste vous lire une écriture. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Je, vous dis. je vais vous lire une écriture jusque pour que vous puissiez ne fût-ce qu'un peu penser. Regardez. C'est dans le livre que je pense dans les marc, euh, 15, là, oui dans le livre de Marc chapitre 15 marc chapitre 15 et nous dit à partir du 25 de verset 24 pardon verset 24, il dit il doit avoir voix absolument divine. Peut-être que. Euh, mmh. Seigneur. Ouais. Alors je vais quand même lire la cantique. Je vais peut-être lire à partir du verset euh, du verset euh, verset. Ouais. Vous, vous permettez que je lise un peu beaucoup dans, nous lirons peut-être à partir de verset vers 1. De le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et les livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea Es-tu le roi des Juifs Jésus lui répondit Tu l'es dit. Et les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, ne réponds-tu euh, euh, rien, vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna donc Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qui demandait donc la foule. Il y avait donc en prison un nommé Bahamas avec ses complices pour un maître qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, s'est mis donc à demander ce qu'il avait comme coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs Vous entendez Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Parce que si vous remarquez très bien dans les Saintes Écritures, je pense même peut-être dans le livre de, de Jean... Hein? on le trouvait là-bas je veux revenir dans Marc parce que c'est important dans Jean je pense euh, Jean je vais te dire à partir du verset 18 okay. Jean chapitre 18 nous dirons à partir du verset euh, verset 19 Jean du verset 19 le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. On l'a amené devant lui. Jésus lui répondit Il dit, J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans les temples où tous les juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu Interroge. Sur ce que j'ai interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui s'est trouvé là donna un soufflet à Jésus en disant Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya lier à Caïphe le souverain sacrificateur. Ainsi de suite. Alors, euh, je crois que voilà. Donc, et, et voilà. Alors maintenant, il dit, verset 28, il dit ils le conduisirent donc Jésus des chez Caïphe au prétoire. Alors, de chez Caïf au prétoire. C'était donc le matin. Ils entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit. Quelle accusation portez-vous contre cet homme Vous voyez la question Ils lui répondirent Si ce n'était pas un malfaiteur, vous entendez cela Nous ne te l'aurons pas à livrer. Ce quoi Pilate leur dit Mais prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les juifs lui dirent Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplit la parole de Jésus, que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des juifs Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu lui dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi Pilate répondit, moi je suis moi je suis juif. Ta nation, les principaux sacrificateurs, t'ont livré à moi, mais qu'as-tu qu fait mon royaume n'est pas de ce, royaume, ce monde, pardon, répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu lui dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans ce monde pour un témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, mais qu'est-ce que c'est donc que la vérité Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Elle leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Vous avez entendu Alors, si nous prenons aussi dans Matthieu, je pense que quelque part ici, dans Matthieu, je suppose que nous pouvons peut-être le trouver. C'est cela. C'est ça, entendu C'est que c'est Matthieu. 27, je suppose que c'est cela, oui. Voilà. Voilà. C'est classique. Je pense que c'est Matthieu. Oui, c'est exactement la même chose qu'il a dit. Mais je pense que c'est la marque probablement qui va la situation. Voilà. Pardon, c'est la marque 14. Ici c'est mieux, ici dans la 14. Voilà. C'est verset 55. Verset, verset 55, il dit. Le principal sacrificateur et tous les sanédrins cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et il n'en trouvait point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns s'élevaient et portaient un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordaient pas. Alors euh, euh, comme dit, euh, Alors le souverain sacrificateur s'éleva au milieu de l'assemblée, interrogeant Jésus, et dit, ne réponds-tu rien, qu'est-ce que ces gens déposent contre toi Jésus garda le silence et ne lui répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogeant de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le fils du Dieu vivant, béni, le fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur la terre déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous donc encore besoin des témoins Vous avez entendu le blasphème qui vous ensemble, tous, tous les condamnèrent, comme méritant donc la mort. » Et c'est ainsi que quelques-uns donc euh, se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine !» et les serviteurs le reçurent, euh, les les reçurent en lui donnant donc des soufflets. Alors remarquez bien ce qu'il y en a effectivement. Et alors, dans le chapitre 15 que nous lisons, au verset ici, donc euh, 27, il dit « Ils conduisirent donc Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie donc lieu du crâne, et lui donnèrent à boire du vin mêlé de myr, mais il ne les prit pas. Ils le crucifièrent, verset 24, et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Et alors, c'était donc la troisième heure quand ils le crucifièrent. Maintenant, écoutez bien. L'inscription indiquant le sujet de sa mort portait ce mot. En fait. Quand on, quand on met quelqu'un mort, on doit écrire la raison pour laquelle on l'a tué. Si c'est un meurtrier, on dira meurtrier parce qu'il a volé. Donc alors, Jésus, lui, on a cherché par tous les moyens, par exemple, vous voyez même, même le Sanhedrin, ils ont cherché par tous les moyens de trouver, ne fût-ce qu'à quelque chose qu'il avait fait dans sa prédication, dans ce qu'il pouvait avoir fait, dans sa vie, tout ça. Donc on a cherché par tous les moyens, on n'a pas trouvé. Même les gens qui venaient, effectivement, ils devaient c'est ils devaient. Ces donc, donc on n'a rien, rien trouvé. Maintenant, on l'a amené quand même jusqu'à chez Pilate, un païen. Écoutez, frère, quand on l'a amené chez lui, chez les Pilates, il un païen, et puis il m'a dit, bon, on l'a amené parce qu'il a, a même posé la question, mais quelle donc l'accusation que vous portez contre lui Ils lui ont dit, si c'était pas un malfaiteur, parce que vous savez, un malfaiteur, Barabbas, c'était un malfaiteur. C'est un meurtrier. Et lui, ce n'était pas un malfaiteur, on ne l'aurait pas livré. Alors, dans quelles circonstances et quelle est la chose qui pouvait faire que le Seigneur Jésus soit considéré comme un malfaiteur C'est ce qu'ils ont dit. <coughs> Pardon. Mais comme lui, il était <coughs> le juge, effectivement, il a fait entrer Jésus. Maintenant, il, il pose la question de savoir. Mais, <coughs> Et quelles accusations, voilà ce qui te pose. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Le Seigneur lui répond effectivement, comme il a dit Es-tu ben, ben, ben, roi Vous connaissez ce qu'il va lui dire Donc, il a parlé avec lui, et puis, vous connaissez comme il a répondu Je suis venu pour un témoignage. Et puis, Pilate, il sort et dit Mais je ne trouve rien. qui puisse être, que cet homme-ci soit condamné à mort, quel crime a-t-il commis Je n'en vois point. Donc, et il rendait témoignage, donc le priant rendu, et eux-mêmes aussi, parce que quand ils étaient là-bas toi, on ne trouvait même pas. Je vous l'ai dit, non et mais voilà que là, ce qui est extraordinaire, puisque il, toutes les charges qu'on a portées contre lui, on les a jugées publiquement, il n'y avait rien. Maintenant, quand même, comment est arrivé qu'une personne dont vous avez jugé, vous avez trouvé effectivement que d'abord il, il a compris que c'était par envie, que vous avez examiné tous ces problèmes, et que vous soyez vraiment amenés à pouvoir le crucifier. Mon frère et ma soeur, pensons un tout petit peu. Même dans un monde des hommes qui sont des impies, un monde des hommes qui sont des impies, effectivement, dans les tribunaux, effectivement, des impies, on ne peut jamais condamner ou tuer un innocent. Quand on trouve quelqu'un qui est vraiment innocent, c'est pour ça que la justice existe, non Il est innocent, que ce que les autres ont voulu déposer sur lui, ben effectivement ce sont, ce sont des faux, des fausses accusations. Qu'est-ce qu'on fait Même ici quand même, non Ben, La personne, elle est libérée. La personne, elle est libérée. Donc on, on les libère, on les laisse aller. Mais voilà qu'ici, au verset 26, on nous dit, mais l'inscription indiqua les sujets de sa condamnation porter ses mots, parce que c'est là qu'il a été, donc on lui a donné la, la croix, effectivement, pour aller les crucifier. Cette inscription condamnée, porter ses mots. Donc la raison pour laquelle il a été condamné. Et c'était quoi? Le roi du juif. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, il n'est pas mort parce qu'il a fait que Dieu te bénisse, mon précieux frère parce qu'il a commis quelque chose ou il a même brisé la loi il nous a montré frère même quand les gens eux-mêmes qui sont venus, qui étaient vraiment attachés à la loi à Moïse, effectivement sont venus avec la femme surprise en flagrant délit d'adultère. ils l'ont amené là pour qu'effectivement qu'il pose la question au Seigneur pour savoir qu'est-ce que lui pensait de cela pour quand même le coincer quelque part parce qu'il voulait trouver une occasion de la quand même. Pour montrer effectivement que non, cet homme ici, il amène les gens en dehors de ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, regardez très bien. Voilà la sagesse divine de Dieu. On l'a amené, on lui a dit, donc, Moïse nous a dit, et c'était la vérité 100%. Et la femme était là. Le Seigneur n'a jamais dit à ces gens-là que ce que Moïse a dit, ce n'est pas vrai. Non vous êtes venus avec vous-même et vous avez des pierres avec vous. Est-ce que vous... Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Soyez spirituel pour l'amour de Dieu parce que je ne sais pas comment dire. Mais que Dieu vous aide. qui vous aide, frère. Sœur. Il n'a jamais dit que ce que Moïse vous a dit, là ce que vous dites effectivement n'est pas conforme. Non. La seule chose que le Seigneur a eu à pouvoir dire c'est qu'il s'est simplement penché et puis il s'est levé, il a dit mais si quelqu'un, vous entendez ce qu'il a dit Il dit, si quelqu'un ici, parmi vous, c'est une écriture, n'a hein, jamais péché hein, qu'il soit le premier à jeter la pierre sur la femme. Il n'a pas brisé l'écriture. Il n'a pas brisé l'écriture. Non, non, non, il n'a pas brisé l'écriture. Il a posé la question. À vous qui venez pour pouvoir mettre l'écriture en pratique Je ne peux pas vous dire que vous êtes en tournant, Non, vous avez raison, c'est normal Mais je vous pose à vous la question maintenant à vous là hein, Qui venez mettre l'écriture en pratique hein, Si quelqu'un parmi vous N'a jamais péché Qu'il soit le premier à jeter la pierre sur la femme Non, Jésus est bon ah, Qu'il soit béni Frère Il est digne d'être aimé Nos frères si vous saviez, si vous saviez, frère, vous serez pas des comédiens. Chaque jour, vous battez la poitrine et dites Seigneur, aide-moi à être comme tu veux que je sois. Non, frère. Parce que, je sais pas, mais, vous, vous, vous donnez trop de valeur, alors que ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas te rendre compte. Non, non, non, que son nom soit béni. Quand il a posé la question aux hommes, mais regardez, frères et sœurs, ce qui s'est passé. Ce que le premier, quand il vient, lui-même déjà, sa conscience. Oh, amen. <rire> sa conscience commence à pouvoir l'accuser. Et il s'est rendu compte que mais oui, parce qu'il sait aussi que donc quand même, moi je pêche. Même s'il n'avait pas commis adultère. Mais quand même, péché, péché. est péché. Il, il venait comme un justicien. C'est ça qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris quand même Dieu avait donné cette loi. Dieu, qu qu'est-ce qu'il avait comme sentiment à l'endroit de l'homme Parce que Dieu n'a jamais voulu que l'homme puisse mourir. Non. Les problèmes, c'est que nous chantons Dieu, nous Dieu, mais nous connaissons pas Dieu. Il faut chercher à connaître le Seigneur, les sentiments, c'est que les désirs profonds de Dieu, pour comprendre maintenant pourquoi il a dit ça. C'est un à un, s'il vous plaît. J'aime Jésus. Euh, tous ceux qui étaient venus avec cette condamnation, ils sont venus et un en un jetant les pieds donc les montagnes, tac, tac, vous connaissez non Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Parce que la femme était comme ça, elle disait que là je vais être lapidée. je, je, je, je, je, je, je m'en vais déjà. Ah oui c'est vrai, elle savait qu'elle était perdue. Mais il entend les pierres qui tombent, taca, taca, taca, taca. Et puis quand la pierre tombe, les pas qui s'en vont. La pierre tombe, les pas qui s'en vont. La pierre tombe. Il n'a rien dit. Il n'a pas busé l'écriture. Juste simplement la question qu'il a posée. Non, nous avons un roi. Et là, tout le bataillon qui était venu avec les écritures. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on peut avoir l'écriture, mais il faut savoir la mettre en pratique. Parce que j'aime Jésus, frère, c'est la vérité. Vous savez, si les gens pouvaient comprendre, c'est comme nous aujourd'hui, frère. Je ne sais pas, mais je pleure que Dieu vous aide à pouvoir comprendre. Si au moins vous pouviez comprendre ce que Dieu a fait pour nous et qui fait pour nous pour ce temps où nous sommes, vous ne resterez pas à la maison. Mais bien sûr, frère, d'abord, nous tirons à la fin de l'année. Regardez les frères et sœurs qui habitent loin qui font les efforts pour venir ici, pour se rassembler avec vous. Nous tirons à la fin de l'année. Vous deviez tous les jours être dans la maison du Seigneur. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Parce que vous savez que vers la fin de l'année, c'est que tout le monde veut faire la fête. Même les démons aussi. Mais vous savez que les, les, les gens qui sont posés par des esprits de sorcellerie, tout ça, ils se répandent. Quand ils se répandent, ils vous disent qu'à la fin de l'année, aussi nous, aussi nous fêtons. Ah, vous n'étiez pas au courant mais Bien sûr que oui. Mais pour qu'ils fêtent, il faut qu'ils mangent. Aïe Ah, ah le temps passe vite, j'ai 21 heures. ils doivent manger, mais qu'est-ce qu'ils mangent Qu'est-ce qu'ils ont à pouvoir faire, effectivement? Ils vont pas s'asseoir et manger la viande de bœuf comme vous. Il y a chose comme ceci, effectivement. C'est que, c'est pour ça que les, les j'ai donné un exemple, les, les grands, les, les grands c'est grand oui, les, les, les grands-pères, vous savez, rien. rien. Il avait déjà préparé qu'à la fin de l'année 2021. Dans ma casserole, c'est là. C'est là. Ah oui. J'avais bien fait. Il avait préparé, il dit, cette, cette viande-là n'ira pas loin. C'était donc toi qui visais. Maintenant, quand il vient pour te chercher, tu es tous les jours à l'église. Ah, oui. Où est ma chèvre? Ma chèvre, elle n'est est pas là et toujours, où est-ce que, que, est que toi tu es tous les jours là? À l'église. Ah, J'écoute la parole, mais il te cherchera. Il te cherchera. Mais c'est vrai, il va pas te trouver. Parce que tu as trouvé un refuge en lui. c'est vrai frère, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça représente pour nous de pouvoir avoir des moments à Paris Les temps en fait passe vite, je vais me terminer c'est cela alors vous remarquerez très bien comme je l'ai dit encore tout à l'heure ce que jusqu'à la dernière pierre tombée et les derniers pas est parti mais la femme en s'inclinant comme ça elle sentait la présence de quelqu'un celui-là n'est pas parti c'est Jésus qui était là toujours alors non, je l'aime, mon frère. Et puis, non, il est bon, mon Jésus. Frère, et puis il pose la, la question hein, à la femme qui était condamnée. Non, il est bon, frère. Il faut désirer le voir et la voir. Il pose la question à la femme qui savait que moi je vais en enfer. Que c'était terminé. C'est vrai, que je verrai plus mes enfants, je ne perdrai plus rien. L'enfer, ça m'attend, parce qu'aujourd'hui, c'est la ma mort à moi ici. Il pose la question à cette femme-là. Femme. -là. femme. <rire> Jésus m'envoie Où sont ceux Où sont ceux Qui t'accusaient La femme lève la tête pour regarder Il n'y a personne Et il voit lui Et lui dit Moi non plus Je ne t'accuse pas Va et ne pêche plus mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, ma précieuse soeur. Est-ce que vous comprenez, frère Est-ce que vous saisissez La mort était là. Il n'y avait personne. Et Jésus n'a même pas brisé l'écriture. Non, non, non, non, non, non. Il n'a pas ce qu'il est venu pour accomplir la parole de Dieu, les écritures. Il n'a pas brisé l'écriture. Il a simplement posé la question. Et c'est eux-mêmes qui se sont sentis... Oui, Ce n'est pas normal, c'est vrai. Condamné par eux-mêmes. Et ils sont partis. Et la femme qu'on est venu avec, effectivement, eh bien, elle est rentrée. Et quand cette femme-là est rentrée, elle est rentrée justifiée. Amen. Que Dieu te bénisse. Justifiée, effectivement. Cette femme est rentrée dans sa maison. Et voyez-vous, frères et sœurs, les hommes n'avaient pas compris. Je vous l'ai dit aussi ici. Je vous l'ai dit, c'est vrai. Loin, s'ils avaient lapidé la femme, c'était leur droit. Alléluia. Mais prendre Alléluia. cette femme et la mener vers Jésus. <rire> la loi est venue par Moïse. N'est-ce pas vrai mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, vous amenez quelqu'un auprès de Jésus. Ah oui. Vous l'amenez auprès de lui. Mais vous lui donnez la vie. C'est sûr et certain. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas la mort. Mais il y a la vie, en fait. Est-ce que vous comprenez C'est ça qu'on doit comprendre, effectivement. Et s'asseoir pour penser... « Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi ?» Et aussi, c'est dire, « Pour qu'il fasse cela pour moi, qu'est-ce qu'il a enduré » Est-ce que vous comprenez Mais là, par exemple, nous terminons par là, on dit que le sujet de sa crucification, on dit, donc, donc l'inscription indiqua dans le sujet de sa condamnation, porter ces mots, « Le roi des Juifs ». Donc, il était coupable parce qu'il était le roi des Juifs. Est-ce que vous vous rendez compte, frère, que cet homme ici, donc, il mourait. Et quand il mourait, il mourait dans son innocence. Aux yeux de Dieu, il était innocent. Écoutez bien s'il vous plaît d'abord. Mais aux yeux des hommes aussi il était. C'est pourquoi il est notre sauveur, frère. Alléluia. Oui. Il est mort pour le coupable, pour toi et pour moi. Même les thèmes de sa condamnation, on n'a pas dit de lui qu'il était malfaiteur, qu'il a brisé la loi de Moïse. Non, non, non. Il était le roi des Juifs. Et il était le roi des juifs. Et ce roi des juifs là, il est mort innocent pour toi le coupable. Que le Seigneur vous bénisse. Les nous La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle. Mais voici... Je suis à toi jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour... La qu'une qui envie